Bonsoir. Alors comment vous allez Welcome to this show my people. Bonsoir. Bonsoir la reine Vélus. Euh, Comment vous allez Comment a été la journée Bonsoir le roi Kameni. Bonsoir la reine Ivarista. Tu es là où tu es là-tour du toi. Merci, merci, la Reine Valérie. Fils d'Undé, bonsoir. Hello, Irène. La Reine Irène. La Reine Magne, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La mienne était assez longue. Pas longue, longue, mais déjà tu vas tu aller dans un bureau, tu attends une heure. Mais c'était cool. Et plein euh, de choses se sont passées. Arsène Wansi Kamini. La reine Kamini. Bonsoir la Reine Nadèche. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Choisi. Vous savez qu'on est ici là chaque fois que vous parlez choisir. Un choisi. Premièrement, c'est quelqu'un. Vous pouvez me donner les caractéristique des choisis. C'est quoi un choisi? Bonsoir, la reine Laure, la reine Bemba, bonsoir. Pour me prouver que vous comprenez ce que je dis ici tous les soirs, c'est quoi un choisi? Merci pour le partage, la reine Valérie. Comment est-ce que vous savez que vous êtes choisi? je sais quand même qu'il y a souvent des décepticons qui sont dans mes directs et ils bloquent certains choisis qui font que les choisis ne parlent pas. C'est-à-dire que ma tante qui m'a bloqué depuis 10 ans là, elle est dans le direct si. Il faut pas qu'elle parle. Un choisi n'a rien à craindre. La reine Marie-Lou bonsoir. La reine Domge, bonsoir. Bonsoir la reine Boma, la reine Yaga. bonsoir. Donc là, bonsoir. Ok, voyons ce que, si vous comprenez ce que j'ai dit chaque jour. Merci pour le partage, Christine b On commence les vraies choses. Seigneur bénis chaque personne qui va écouter ceci. Qu'il quitte de la religion et qu'ils deviennent spirituels, parce qu'ils sont esprits. Que le Dieu qui est en eux se réveille. Je chasse tout sommet spirituel dans lequel vous avez été avant d'écouter ceci. Je demande que vos pouvoirs vous soient révélés, vous, les dieux, que vous puissiez réaliser ce qu'il y a en vous. Que vos rêves se transforment en réalité. Que ce que vous avez vu dans vos rêves comme pouvoir, comme richesse, comme endroit où vous êtes parti, que ça se réalise. Et j'ai prié au nom du premier roi des choisis, au nom de Jésus. Amen. Oui, il y a parfois des choisis qui rêvent tout le temps. Ce n'est que dans ton rêve que tu es riche. Dans ton rêve, tu as les pouvoirs. Quand je te réveille, tu dois sur le canapé de quelqu'un. Je vais, vous, je, vais, je vais laver votre cerveau, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous, vous attendez, regardez vos commentaires. Et est ce que c'est qu'un Choisi. Dimension, merci. Les Choisis sont combattus, oui. Bonsoir Thomas. Une personne qui est détestée, même pas son entourage. Qui fait des rêves, qui convainc vite. Ouais, alors, quand même, ouais. Une personne, ça c'est Nadège, une personne qui a une autre vision des choses, qui est sûre de toi, de soi, et euh, écoute son esprit. Beaucoup ne comprennent pas que la religion est différente de la spiritualité. C'est quelqu'un qui a une mission d'apporter un plus dans le développement personnel merci pour les compliments merci j'ai toujours su qu'il était joli hein. donc ne vous inquiétez pas je suis comme une alchimiste je peux ne vous inquiétez pas merci Adèle Tchénier, bonsoir Armand, bonsoir le roi Armand bonsoir le roi Feuillou les choisis sont des gens toujours persécutés, surtout dans les familles. Vous ne me dites pas les vraies choses. Vous ne me dites pas que les choisis sont les super-pouvoirs. Vous ne me dites pas que les choisis sont riches. C'est ce que vous voyez que vous avez. Si vous passez le temps à voir seulement que vous êtes combattu, on va vous combattre, vous n'aurez jamais l'argent. Vous pas dit les bonnes choses de choisir. Que les choisis sont les gens les plus beaux de la terre. Que le choisi prend la plume, il met sur sa tête. Il marche nu. On dit que tu as, tu as acheté ça Donc tous les jours qu'il parle ici depuis un mois là, vous voyez ça, va vous êtes combattu, combattu. C'est pour ça que vous bagarrez dans vos rêves tous les jours. Dites-moi encore, c'est quoi un choisi. Vous le direz, c'est quelqu'un qui commande l'argent. Ne me dites pas seulement parce que j'ai dit, ne trichez pas. On ne peut pas le copier ici, là, on ne copie pas. Quelqu'un qui se soucie beaucoup des autres, ça veut dire qu'on va, va soucier ton énergie tous les jours. Bonsoir le roi Lionel, oh, les commentaires parfois ça s'en mêle. Hein. la reine Sabine, donc je ne vois pas tous les commentaires parfois. Toi en première position, aujourd'hui ta famille a besoin de toi, Eh bien voilà, donne moi un bon témoignage de choisi. Un choisi, parfois tu as grandi chez une femme. Elle t'a élevé, elle t'a donné le biberon, tu as grandi. Tu es l'enfant de son mari il a eu dehors, ou bien sa nièce. Mais elle sait que ton étoile est trop forte. Aujourd'hui, tu as 14 ans ou 16 ans. Elle est en compétition avec toi comme si vous étiez copouce. Parce qu'elle sait que sa part de vie là est finie, mais ta part là, ça ne fait que commencer. Bonsoir, Monsieur Mood. Mais oui, un choisi peut vendre n'importe quoi, n'importe qui. Oui. Ne me dites pas les petits, petits trucs. Quand vous parlez vous à Amzana, c'est les choisis qui veulent rester dans la pauvreté. Un choisi peut transformer n'importe quoi. Jésus, il fallait payer les taxes. Il est venu au bord de l'eau. Ah vous allez choisir quand vous vous parlez comme ça, pour moi je dis que 5 euros vous allez commencer à demander 5 euros à quelqu'un Adèle ton rêve là, il y a dans le rêve là ne gâtez pas votre focus sans agent on souffre sans agent on te dérange on dit tu n'as pas les papiers, tu n'as pas la permission de faire ça, tu ne peux pas passer tu ne peux pas voyager Quand payer les taxes, Jésus dit, viens, viens, on va faire un tout là-bas en pirogue. Après, il dit, ok, lance pas ici, pêche-moi le poisson là. Ouvre son ventre. Prends l'argent là, tu vas, tu payer les taxes avec. Un choisi, c'est quelqu'un qui ne manque jamais. Il a toujours... Venez voler, vider sa maison, vider son compte de bancaire. Viens, tu l'escroques, tu manques, tu vas porter ton tu pars avec. Viens la voir dans six mois. En tant que choisi, si tu n'as pas pu transformer tes rêves, ton pouvoir, tes talents, ton inspiration en argent, tu as échoué. C'est moi qui vous dis, oh je vous dis, -moi, vous savez que moi, il m'en fout, non. Il n'y a pas peur de vous. Il n'y pas moins peur de vous. Vous savez fait un petit feu, vous faites vos petits vous manquez de respect. Je, dire, je suis choisi, je suis choisi, tu vas prier pour la personne. Après, tu vas me dire, il n'y a pas 10 000 pour moi là. Ouais, donne-moi 50 euros, non. Ah ouais, bonsoir les gens qui viennent d'arriver sur ma page. Je ne parle que des choses positives. Donc, si vous venez, vous voulez un peu tourner un peu, je vous bloque moi. Je vous dis d'abord en passant. En soyez les bienvenus. Installez-vous. Ici, je veux de l'énergie positive. Je veux que quand vous m'écoutez, vous sortez de ce direct. Vos revenus ont déjà augmenté dans votre tête. Et dans quelques jours, ça se voit dans vos et dans votre compte bancaire. Ça, c'est mon but. Je veux vous aider à, à, à traverser les barrières que vous n'arrivez pas à traverser avant. C'est ma part là-bas. Je suis la reine des choisis. Bonsoir, le roi Kamini. Comment tu vas être de lumière? Un choisi, c'est celui qui connaît son demain. Tu connais ton demain comment? Hello, le roi Calvin, Nana. Comment tu vas? Vous pouvez connaître, vous parlez de vos pouvoirs, vous parlez, on te regarde comme ça. Quand tu peux, enfin, ah, tu viens demander les 5, 5, oh, tu peux, tuer un bas ouais, 50 000, là, non, ouais, lance-moi un peu. Ouais, prends-moi ta chaussure, non, je veux sortir avec. Tu as envie de vous gifler. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous savez que ça, ce n'est pas vous. Vous savez que ça, ce n'est pas moi. Eh, Lydie, quest J'ai envie de te dire de sortir de l'église, mais je ne veux pas aller pour moi avec les pasteurs. là. Moi, je te dirais: arrête l'église, arrête le boulot, crée ton entreprise. Je pousse un peu plus loin que ça. Tous les choisis doivent avoir leur business à eux, des business que tout ce que tu touches là, ça va donner. C'est pour ça que vous enrichissez vos patrons. On ne peut pas te donner le congé de deux semaines. Parce qu'on sait que si tu pars deux semaines, le chiffre d'affaires de la compagnie va tomber. Bonsoir Kagero et, et Béatrice. On sait que si tu pars deux semaines, le mois-là, le chiffre d'affaires ne sera pas atteint. L'objectif ne sera pas atteint. Vous avez à trop enrichir les patrons. Trop même. Un choisi, quand il est dans la galère, il connaît que je ne suis pas censé galérer. Bon, je galère quand même un peu en attendant, temporairement. Et je suis là pour vous dire que le temps est arrivé. Sortez de la maison de vos amis, de vos pères, de vos oncles. Sortez de chez eux. Bonsoir Opu, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sortez de la maison des gens qui étaient sur le canapé des gens. Ça fait 12 mois que tu es chez eux. Tu es choisi. Tu connais ton pouvoir. Ils connaissent ton pouvoir. Tu veux quoi? Parfois, la meilleure chose qu'on fasse pour toi, c'est de te pousser du nid. On te chasse. On dit, va te débrouiller. Comme la maman de l'aigle. Des aiglons. Comme la maman aigle, pardon. Elle te pousse, tu tombes. Pendant que tu as en train de voler, tu dis, méchante femme, méchante, méchante. Après, tu vois, tes ailes commencent à faire Oh, mais je vole. Je vole. Je vole. Maman, je vole. Vous rentrez le son, vous donnez la nourriture, vous mangez. Que l'argent de la nourriture... Écoutez, hein, je, je suis en train de virer ma vidéo que j'avais préflagée. Je vais mettre ça manque l'autre aussi. Arrêtez de vivre aux dépens des gens. Arrêtez. Même si c'est 500 que tu peux donner. Ah, tu sais, moi, il ne gagne encore rien pour l'instant. Moi, ni rien, rien. ni Tu rêves sur tout le monde à la maison, tu leur dis ça se réalise. Arrête de faire honte à Dieu, Adèle Tchénier, si tu veux faire tes blocus ici-là vais tes cheveux t'enlever. Quitte à dire que l'argent du business ça vient, de, ça vient du travail, c'est pour ça que ça fait 10 ans que tu travailles. Dès que tu travailles l'argent disparaît, vous ne connaissez pas, restez dans le système. Mais je sens, la, je, je crois que j'ai bu de la gemanfoutase, j'ai de la gemanfoutase avant de venir vous parler, oui. Je m'en fous de vos excuses. Je m'en fous de vos excuses. Qui connaît son demain, ça veut dire quoi? Qui a même dit ça d'abord? Vous êtes un peu parti d'ici là. L'ongla mané. Fais encore deux commentaires comme ça, je t'envoie dehors. Tu connais quoi sur ton demain? comme ça que vous asseyez, vous m'avez dit que je connais, je connais, je maîtrise. Même l'agent du taxi, tu vas aller demander après. Soyez des concrétiseurs. L'indépendance, ça ne se demande pas. Ouais, tonton, tu sais, je veux lancer mon business, tonton, donc alors l'argent, tonton, tu vas voir l'argent là. Même dans ta relation, ouais, bébé, le bébé, je veux créer mon, je veux ouvrir mon shopping. Tu veux ouvrir mon petit, tu vois mon petit. Quand tu veux aller à petit devant un business là, tu es choisi. Oublie. Oublie. Mon petit, petit quoi? Et choisir de fond pas dans le petit, il fond en dessous. Bonsoir, les choisis sont en train d'arriver. Chauffez-moi le ticket ici. Si. J'ai les petits-petits choisis, c'est là qu'ils vont me dire que tu dois rester chez quelqu'un, tu dois sur un canapé pendant 5 ans d'abord. Euh, tu dois aller travailler d'abord avant d'accumuler l'argent pour voir comment tu vas faire. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous faire de l'argent. Il y a les gens là-dedans qui ont besoin des services que vous connaissez. Tu arrives quelque part, tu viens au pays. En rentrant, on te dit, apporte-moi le poivre. Cinq personnes te disent, apporte-moi le poivre. Tu peux acheter un kilo de poivre à 3 ou 4 000. Tu arrives là-bas, tu divises ça en quatre paquets. Tu vas un paquet à 5000. donc tu as eu dépensé 4000. tu t'es fait 20 000 francs, tu n'es pas bête, tu dis que tu as besoin d'argent pour faire quoi? Tu n'es pas bête, reste là-bas, tu appelles, s'il vous plaît, allez encore chez la mère chez qui acheté le poivre là, s'il vous plaît, allez vider tout son magasin là, vous lui dites qu'elle m'envoie tout ça ici. J'ai vendu à deux personnes, 50 personnes ont demandé. Vous dormez. Vous m'énervez le soir, c'est là. Hey, comment, qu'est-ce qui se passe? Hey, vous dormez trop. Je sens que certaines personnes ont délaqué ma page aujourd'hui. Ça, c'est le jour. Today, not today. This is the day. Tu restes comme ça. Tu achètes un vêtement. Quatre personnes te demandent dans la l'avenir que tu achètes ça où? Waouh! Hey, tu as acheté ça où? Waouh! Tu as acheté à 5 000. Tu dis à quelqu'un que je acheté ça à 20 000. Il dit: Ok, je vais te donner l'argent, je peux acheter ma part. Tu es là consigne: Ni, ni, ni, ni. Il n'y a pas d'argent. Hey! Tu es bête. Tu m'as le soir, c'est comme ça. Pourquoi? Ouais, excusez-moi. Yes. Il te faut l'idée. L'idée tu sais j'attends l'argent tu sais le père là m'a promis que si il couche avec lui euh, euh, encore deux fois seulement j'ai accouché six fois avec lui il reste deux fois il va donner l'argent à la fin du mois attends bien même pas sucer tout son toute ton énergie là il va laisser près 30 millions de francs c'est pas avec ton argent avec ton ton, ton énergie ah oh, merci merci beaucoup célestine je suis très belle ce soir ouais merci merci Merci, je vais rougir. <rire> ouais, Seigneur. Les choisir. Hein? Tu restes comme ça là. Trois personnes te demandent que tu connais, je cherche un appartement à louer. Tu connais, même dans, dans ton quartier, tu connais au moins 10 immeubles qui ont les endroits vides. Il loue. Tu ne peux pas connecter, connecter les dots, Comment on dit, connecte dots. Opportunité, opportunité. Monsieur, tu cherches l'appartement non Paye moi. Donc moi ça va la moitié d'un mois. Ça fait combien Tu veux l'appartement de combien 100 000. Donc ça fait 50 000. Là-bas c'est 180 000 divisé par 2, ça fait 90 000. En trois jours, tu vas rester aux atouts dans ta poche 250 000. Parce que tu as connecté deux personnes ensemble. Trois, quatre, cinq, six personnes. Arrêtez. Oh, les choisis. Les choisis. L'argent est facile pour les choisir. Je vous donne la permission de liker ma page, s'il vous plaît. De liker ma page. Parce que fait fait mes programmes, je vais dire 200 000, 300 000. Oh, j'ai 5 000. Wow. Oh. Oh. Je, je ne veux même pas parler avec les gens, personnes-là. Je ne veux même pas te parler. I don't want to talk to you. I'm too. I'm, I'm serious. I don't want to talk to you. Bon, je fais les rêves. Quand je dis aux gens, ça se réalise. Enlevez la honte sur vous enlever la honte. Ne venez pas faire le rassemblement ici tous les soirs comme ça, on se moque de vous. elle <rire> fait un elle dit quelque chose, la couche aussi, non. Regarde la bas <rire> Si vous n'avez pas un résultat, pardon, délatez ma page. Je vous en prie. Faut Il faut qu'elle voit même 5 likes qui sont partis là. Toujours en train de compter. Hé, hey, hé, hey, je n'ai pas l'argent. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Tu pries pour quelqu'un guéri. Tu restes dans le rêve. Tu vois comment telle personne... Tu peux voir les choses des gens. Dis que Seigneur, quand je vais me coucher aujourd'hui là, donne-moi trois idées de business dans mon sommeil que va vais me mettre en pratique. Ça va me donner le billon. C'est aussi parce que votre focus est... Vous, avez fo, vous êtes focalisé sur n'importe quoi. Oh, t'as vu? Les gars, comment le, On est venu manger son pied la nuit. On est venu faire comme ça là. Hmm, vous parlez tous les trucs qui n'ont pas de sens. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Oh, ma tête, ma tête me fait mal. Hé, tu sais, un jour j'ai eu mal à la tête jusqu'à... Maman, je suis arrivée à l'hôpital. Je me suis couché. Le médecin a mesuré ça fait 40 degrés de température. Qui veut savoir ce que ton mal tête? J'en ai rien à foutre de ton mal de tête. Qu'est-ce que tu peux faire qui va te faire avancer? Qui va lever la honte sur toi? Si vous me coûtez après deux mois rien n'a changé dans votre vie vous n'avez pas lancé un petit business écrivez-moi pour dire vraiment je suis désolé la reine je vais, mettre, je vais mettre des abonnés. Et vous partez on ne va pas parler des pouvoirs tous les jours là. quand tu regardes un film tu vois dans le film quelqu'un a les pouvoirs c'est pour ça que j'aime beaucoup Batman oh de tous les super héros j'aime Batman parce que Batman a l'argent il est un super héros il a les pouvoirs, il a l'argent ça ne va pas, tu vieux vivre un jet privé là-bas. Ça ne va pas, vivre une grosse voiture. Ça ne va pas, tu tête gadget sur là-bas. Parlez-moi de quoi You need your money. You need your money. Je sais pas ce que j'ai écrit sur le direct, Mais je ne vais pas parler de ça. Bonsoir la reine grâce. Depuis que vous m'écoutez, quand vous rentrez, vous prenez l'époque qu'on vous, vous asseyez. Ouais, fallait. Oui, amen. Hey, like, like, like, like. Rien n'a changé dans ta vie. Ce soir, on se sépare, c'est le divorce. Tu es encore chez ta soeur. C'est encore ta soeur qui doit t'envoyer l'argent. Quand elle parle comme ça, ça fait mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça vous fait mal. Ça vous avez mal. Mais pourquoi elle me dit mes vérités Parce que ta soeur n'ose pas te dire. Je vais te dire ce soir. Simo. je vais te dire. Tu as 30 ans. On t'envoie encore l'argent. 38 ans. Je suis choisi. Je suis choisi. Je suis choisi. On mange ça. Si tout est pouvoir là. Ça ne peut pas te faire que tu te lèves. Tu dis, je vais commencer ça, je vais réussir. Oublie que tu es choisi. Oublie même le mot choisi. Là. Oublie le mot choisi. Ou, Et dis plus à quelqu'un que tu es choisi. Ne gâtez pas la réputation des choisis. Ensemble, un jour, on dit qu'on qu fait le meet-up. La place d'abord, c'est 100 000 francs, peut-être à un des hôtels 5 étoiles ici-là. Après, on arrive on au Le soir, là, on dépasse, Chacun mange même ce même Tu manges la nourriture et le vin de 150 000. Tu viens, tu dis Oh, il n'y a, a pas pour 10 000. Pour 5 000, pardon. Il y a les témoignages. Avant, il m'appelle, j'écoutais souvent quoi Julien. Je l'écoute, je l'écoute, je dis, voyez, il parle de l'argent, c'est facile, ça m'énerve. Je dis, mais si l'homme, connaît, non, il connaît comment il souffre, il ne doit pas. S'il m'énervait, je passe sur sa page, je vois ses services. C'est cher, ça m'énerve encore. Je dis, se prends pour qui Prends-moi pour qui, cet homme. Mais entre-temps, je me dis tout dans mon cœur que je crois que j'ai un service de 2000 euros qu'il voulait. Je me tais que quand j'aurai les 2000 euros, il y avait l'autre là, la 350 euros. Quand j'aurai l'argent, je vais payer. Bonsoir Ewolé. La reine Ewolé, bonsoir et bienvenue. Devenez allergique à la pauvreté. Puisqu'on vous cherche comme ça. Tu as eu la nage, tu dis que ouais, on n'a pas l'argent pour faire ça. Tu dis que moi, je suis pas mal à vous, pardon. Je ne suis pas mal à vous tout là. que ça quitte sur moi que ça quitte sur moi il me lave ça sa sort. habituez-vous parce que tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas vu et c'est ce que tu dis aujourd'hui qui va se manifester dans ta vie demain donc passe ton temps à parler du manque passe ton temps à parler comment oh, on est allé là-bas, ça n'a même pas oh, oh. ne t'inquiète pas c'est ça que tu vas voir ça arrive non tu sais on m'a dit qu'il faut que je supporte d'abord comme ça même 4 ans euh, après je vais les gens deviennent millionnaires en six mois les choisis pourquoi t'as pas tu dois attendre 5 ans bonsoir la reine Sylvie et c'est que quelque part, pour l'instant, vous êtes encore employé, vous travaillez pour quelqu'un. Et la personne, vous avez conditionner le cerveau, le genre que c'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu. Je, tout, tous les mois, c'est moi qui dois te donner tes 500. Mais si ce n'est pas moi, ta vie n'avance pas. J'ai parlé de quoi Après, souvent en Europe, ils te disent que nous, on te donne le CDI. On te donne telle lettre. Avec la lettre là, tu peux aller où ça? Tu, tu ouvres ton compte bancaire ici. Tu tu prends le crédit. Voilà, c'est tout. Ça vous plaît jusqu'à... Regardez comment vous fermez l'esprit. Bonsoir la reine Manon. Comment tu vas? Il y en a parmi vous, il n'y a que dans les rêves que Dieu peut mettre l'eau sur vous. J'ai rêvé, je me suis vue dans une robe de diamant. Je me suis... Parce que Dieu connaît que... Même si c'est dans la réalité, là, tu ne peux pas te voir un jour en le de porter une qui a les diamants. Hé, hey, que j'ai pris l'argent de ça. Hé, oh. hey, maman. Je veux que c'est cher jusqu'à. Maman. C'est pour ça qu'il ne peut passer que dans tes rêves pour te donner la vie là. On a lu hier la jeunesse. Je vais vous prendre la jeunesse. Au commencement -so était... Au commencement -so était... Au commencement -so était... Et... était avec. E, et... était. E, et... était. Bible, inspire-moi quand je lis. I need to get it. Regardez comment Dieu fait. Dieu ne parle pas comme... Euh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Au commencement, hier dans l'étude biblique, j'ai fait un jeu, j'ai remplacé le nom, le mot Dieu, par le mot Jocelyne. Et je demande que vous puissiez remplacer le mot là par votre nom. Ça va prendre tout un autre sens. Je vais vous faire connaître la Bible sous un autre angle. Quand vous allez vous lever maintenant, vous allez vous dire que ma Bible est où Parce qu'on parle de moi dans la Bible là, à un autre degré que je ne connaissais pas avant. This one is so sweet. Oh. Lisons! Au commencement, Jocelyne créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La vie de Jocelyne n'avançait pas. Sa vie était bizarre. Les petits venaient la tromper par terre. La famille prenait tout son argent. Sa vie était aussi comme ça, sans sens. Lisons. Qu'est-ce que Jocelyne a fait? Jocelyne dit que la lumière soit. Pion, la lumière est. Jocelyne vit que la lumière, voit que la lumière est bonne. Au pont au pont, lumière, au pum. Au Jocelyne donc sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jocelyne appelle donc. Là, je commence à créer ma vie. Donc, tu as fait de m'écouter ce soir. On s'occupe encore de toi financièrement. Quand il faut faire un déplacement, tu vas voir ton ton, tu dis, ouais, donne un peu l'argent. Je viens te montrer comment tu vas faire pour sortir ta tête du trou là où on t'a mis. Tu t'es mis, on t'a mis, tu t'es mis, on t'a mis. Tu t'es mis. On t'a mis. Jocelyne appela la lumière jour. Jocelyne appela, oh, elle commence à nommer les choses dans sa vie. Verset 6. Jocelyne dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Jocelyne commence à dire, ok, comme j'ai créé le business, il y a doigt là, il faut maintenant qu'on étende ça. Après on met en ligne, après on tourne nos ondes après on livre là-bas. Oui. Elle s'assoit, elle voit et dit, et dit. Je vais vous prendre des, des mots spécifiques dans ces passages quand je lis maintenant. Bonsoir et bienvenue. Sophie. Ok. Verset 7. Et cela fut ainsi c'est-à-dire, elle a fait quelque chose et ça a été, ça a été établi ainsi. Verset 8, Jocelyne appela l'étendue du ciel. Elle a nommé quelque chose. Verset 9, Jocelyne dit, et cela fut ainsi. Verset 9, le début et la fin. Verset 10, Jocelyne appela, elle nomme. Et Jocelyne voit que c'est bon. Verset 11, Jocelyne dit, la fin du verset 11, et cela fut ainsi, écoutez-moi bien, je vais vous apprendre à contrôler votre vie, vous laissez trop de personnes parler dans votre vie, tu restes, tu vois, tu crois que tu peux percer dans le maquillage, le make-up, les décos d'événements, comme il y a un tonton qui donne l'argent pour l'instant, il dit non ça ne donne pas, laisse-moi tout ça là, ça c'est les trucs de Facebook là, ça marche pas, laisse. Continuons. Je veux que vous me des questions sur votre vie. Là où je suis ici, là, ça fait deux ans que je suis ici. Parfois, j'essaye de sortir de cette, de cette prison. Après, il retombe encore. Parfois, je il dit qu'il veut déménager. Dès qu'il qu dit qu'il veut déménager, tout mon argent disparaît. Je n'ai plus l'argent pour aller prendre la maison. Je connais vos situations. Je connais vos situations. Il va aller au Canada. C'est là que tout l'argent disparaît. Tu peux même faire le crédit à la banque. Tu commences à lire. Le Arrange avec ta bouche d'abord. Lisons. Verset 12 à la fin. Jocelyne voit que c'est bon. Verset 14. Jocelyne dit. Verset 15. Et cela fut. Verset 20. Jocelyne dit. Verset 22, Jocelyne bénit. Quel est le nombre, est de la dernière fois où vous avez béni votre activité? Quand tu finis de peindre comme ça, tu regardes, tu dis, this is good. Ah, poum, ah, poum. Ah, poum. Oh, poum, oh, poum. Je te béni. Vous négligez trop votre parole. Vous laissez quelqu'un vient. Ah, c'est cela que tu es. Si hmm. c'est le cas, si cela ne va pas bien pour faire le business, vraiment, tu n'as pas béni. Quelqu'un est venu béni pour toi. T'inquiète pas. La prochaine semaine, tu vas souffrir. Tu vas voir. Tu vas lire. Continuons. Continuons. Genèse chapitre 1. Bonsoir et bienvenue. Si vous venez d'arriver. Verset 24. Jocelyne dit. Et cela est fait ainsi. Verset 26, Jocelyne dit, et elle créa, verset 27. Elle finit de créer, elle bénit. Ah. Je vois pas où la Bible dit que après c'est tombé. Après, ça n'a plus marché. Certains d'entre vous, vous allez lancer votre business la semaine-ci. Quand vous allez lancer, vous allez ouvrir. Vous allez même déclarer même que vous trouvez vos magasins. Certains atouts, atout, que cherché le magasin depuis même six mois. Recevez votre magasin ce soir. Je déclare qu'on localise le magasin que je cherche depuis dans la zone que je désire. Recevez vos magasins. Recevez maintenant. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Matthieu 28. Vous ne connaissez pas ce que vous portez. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Tu marches tous les jours. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne maintenant. Allez. Allez. Quelqu'un te dit que je contrôle, je maîtrise. Que tu vois le ciel là, non? Je maîtrise. Tu vois la tête, non? Je maîtrise. Pas. Je t'en vois pas. Tu doutes de quoi Où es-tu dédouté Tout à l'heure, je disais à 18h dans la prière que quand vous allez comprendre que votre vie dépend de ça, on ne va plus vous forcer de lire la Bible. On va vous convaincre que Jésus était noir, blanc, ceci. Je ne veux pas savoir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il avait le pouvoir. Et il m'a donné. Donc j'ai le pouvoir. Vous êtes devenu insolent. Vous êtes devenu insolent. Elle se prend pour qui Tu crois que quoi Je crois. I believe. I believe I am. I believe. I am. Believe for you as well. Crois pour toi. Certaines familles, vous vous allez sortir, vous allez vous lever demain, Vous allez que tonton, je pars ça midi. Vous allez sortir de la maison là. Que merci, tu m'as hébergé longtemps comme ça. Merci beaucoup. Je pars. Quand tu connais que tout est donné Tu ne peux plus être de mauvaise humeur Vous m'entendez Que ça sorte d'où Ça a été envoyé par qui Je comprends souvent Jésus Que quand il, quand il arrivait il trouve les disciples en train d'essayer d'exorciser un enfant. Oh, hey, sort, sort. Il dit Où est votre foi Combien de temps faut-il que je reste avec vous Sors. Sors maintenant. Donc, il n'est pas en train d'essayer, il n'est pas en de tester, il n'est pas en train de... Vous pour de... ça que il marchait, il passe. hey fils de David. Je suis comme ce malade à démarche. Tu as peur. Pensez un peu à ça. Vous pensez qu'un roi, quand il marche dans la vie, il marche seulement comme ça. A... Ah, ah. Non. Merci Bifaka, merci pour le compliment. Il marche, la tête soulevée. On n'a pas dit, oh, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer après. est-ce que mon, mon, mon patron va même me payer? Vous voyez un peu, il y a des choses dans votre vie quotidienne qui ne correspondent pas. Avec votre statut de roi. Imagine un roi qui arrive, dès qu'il arrive au boulot. Oh, tu, dis, mais tu es venu en retard, pourquoi hein? Regarde, regarde. Mais, patron, je suis un roi. Et il dit moi, qui n'avais ça C'est moi qui te paye. J'ai demandé au début de cette, de cette vidéo que Dieu vous ouvre l'esprit. Je vais venir vous sortir tous les trous dans lesquels on vous a mis là. Je vais vous sortir de là. la parole. Luc 4, verset 18. J'annonce au captif la délivrance. Le captif vient, il ouvre sa prison lui-même, crac, crac, crac, il ouvre la porte, crrr, il sort. Je reste dehors et hein, je vous dis, tu n'es pas censé être là-bas dedans, tu sais ça. Tu fais quoi là-bas? Non, tu ne comprends pas. Le genre de prison si, les barreaux sont costauds comme ça. Là. Il faut d'abord attendre même 10 ans. Eh, eh, Il hein, passe ici-là pour vous, les prisons une fois tous les 10 ans. Vraiment. Eh, tu... Ah, non, non, euh, ouvre la porte. Pousse la porte comme ça. Oui, Ouvre-tu ça? Non, non, non. Regarde. Nous sommes ici-là depuis. Hein, hein. Tu vois là, aussi non? Il est plus froid, mais il est costaud. Il, est même pas, il ne peut pas pousser la porte ici. Laissez les excuses. Sortez. Oh, je vais faire un petit direct aujourd'hui. Mmh. Mmh. Bo you make my heart keep beating away. Can you hear superstar? Orga. On devait se parler. Je vais couper le direct, cest facile, qu'il faut qu'on se parle. Non, je ne veux pas trop parler aujourd'hui. Bon. J'ai été très courte et précise, sharp, spécifique. Si vous êtes tombé en milieu de ce direct, allez écouter encore. Vos finances en dépendent. Votre confiance en vous en dépend. Mm -hmm. L'argent que vous aurez en octobre dépend de ce que j'ai dit. Comment est-ce que le déménagement vous prend la tête de quelqu'un Tu parles même de quoi Bivaka. Déménagement prend la tête de quelqu'un. Toi au moins tu as osé même déménager. Il y a des gens qui m'écoutent ici là, depuis un mois et demi que vous m'écoutez. Vous êtes tous dans la même maison. Dans la nuit, là, les mots de tête, ça vous touche bien même. Tu n'es obligé de supporter aucune situation. Merci la reine. Merci. Ça ne va pas. Porte tes pieds, tu sors. La nuit, là, tu auras l'inspiration pour ton prochain pas. Ouais, quand Abraham est resté au salon de chez son père, là, il a dit, papa, je pars. La nuit, si Dieu m'a dit de partir, je vais avoir quelques semaines, mais bon, je pars, je ne peux pas mon départ, papa. Papa dit, ouais, mon fils, je vais mourir dans 40 ans, je vais te laisser la maison. Il dit, papa, je dois partir. I gotta go. Ok, c'était tout pour ce soir. Ouais. Je dois beaucoup dormir cette nuit. Donc oui. Bon, c'est même pas tôt, hein, parce que j'ai aussi beaucoup enseigné tout à l'heure. Ouais, c'est quand même tôt. D'habitude, je finis à 21h40 et tout ça. Ouais, c'est quand même tôt, ouais. Le roi Camille, bonsoir et bye bye. Donc, euh... De là pas bifaca. Ok. Vous passez une bonne soirée. J'ai encore au moins 300 vidéos sur cette page. Ouais. Si vous me mettez en boucle quand vous dormez, je pense que vous allez m'écouter au moins pendant 12 jours sans que ça ne s'arrête. Bon. Passez une très belle soirée. Oh you get my heart keep it.